Coffret de communication, voix, données, images, comment faire Aujourd'hui, les équipements multimédia, de plus en plus évolués, sont quasi indispensables pour subvenir aux besoins quotidiens d'un foyer en matière d'obligations administratives, d'information et de communication. Il est donc nécessaire d'installer un coffret de communication, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Il est d'ailleurs rendu obligatoire par la norme NFC1500. Il doit être installé dans la GTL, gaine technique du logement, sous le tableau de répartition de l'installation électrique du courant fort ou à côté, dans une goulotte dédiée. Le coffret de communication VDI est un élément courant faible de l'installation électrique d'un le logement. Les conducteurs courant forts ne doivent en aucun cas se trouver dans la même gaine que les conducteurs courants faibles. Le coffret va permettre de distribuer dans toutes les pièces du logement les signaux télévision, téléphone et Internet. Il doit être relié à la borne principale de terre et doit être pourvu au minimum d'un DTI, dispositif de terminaison intérieure, d'un boîtier de dérivation entre le réseau national télécom et les prises téléphoniques du logement, d'un répartiteur pour la réception de la TV TNT et de quatre socles RJ45. La norme NFC15100 impose deux prises RJ45 dans le séjour et une prise RJ45 dans chaque chambre, qui doivent se trouver obligatoirement à proximité d'une prise électrique. Des sources numériques accessibles ainsi que le nombre de prises RJ45 nécessaires pour le logement sont déterminantes dans le choix du type de coffret de communication. Les sources sont L'ADSL Réception des données numériques par la ligne télécom FTTH Réception des données numériques par la fibre optique TVTNT Télévision numérique terrestre La télé par le faisceau hertien TV satellite La réception de la télé par satellite IPTV réception des données numériques par Internet. 4G, quatrième génération de radiotéléphonie. Lorsqu'on connaît les sources disponibles, il faut alors choisir le modèle de coffret adapté aux besoins, mais aussi aux finances, car le coût peut être élevé en fonction du type de brachage choisi, manuel, semi-manuel ou automatique. Les différents coffrets de communication. Un système de classification différencie ces coffrets en fonction des capacités et du débit que celui-ci pourra distribuer dans tout le logement. Les débits vont de 100 Mbps pour les box ADSL à 1 Gbps pour les box FTTH. Cette classification comprend 4 grades. Le 1, le 2, le 3 et le 3 plus S. Le coffret grade 1. Il convient à la plupart des habitats de moins de 100 carrés. Il comprend les modules de réception téléphone, Internet 100 Mbps et TV ADSL. Il peut être complété par un module coaxial pour la TV TNT et satellite. Coffret grade 2. Architecture identique au grade 1 avec Internet haut débit jusqu'à 1 Gbps et possibilité d'évolution vers la fibre optique FTTH. Coffret grade 3, mise en œuvre simplifiée. Il permet la création d'une infrastructure réseau RJ45 pour toutes les ressources, y compris la TV TNT. Coffret grade 3 plus S, identique au grade 3, il permet en plus le branchement de la TV satellite sur les prises RJ45. Le choix des câbles. Le rôle d'un câble Ethernet est de transmettre des données informatiques. Pour éviter des problèmes résultant d'un câble inadapté, le choix de celui-ci est primordial. Quel câble choisir Pour éviter les interférences électromagnétiques dues à la proximité de conducteurs électriques courant fort, ainsi que les fuites, un câble blindé est capital. Le blindage est une enveloppe protectrice en roulant des conducteurs, les protégeant des perturbations, en évitant ainsi une perte de débit. Il existe deux types de blindage, par feuille d'aluminium ou par tresse métallique. Le fait qu'un câble RJ45 soit blindé ou non est signalé par des sigles que vous trouverez dans les caractéristiques du produit. U UTP, câble non blindé. FUTP, UFTP et FFTP, blindage par feuille d'aluminium. FUTP, blindage général par feuille d'aluminium à l'intérieur de la gaine. UFTP, blindage par feuille d'aluminium. Seules les paires de conducteurs sont isolées et blindées. FFTP. Blindage général par feuille d'aluminium et blindage sur chaque paire. SFTP, double blindage. Blindage général par tresse de cuivre et blindage feuille d'aluminium sur chaque paire. Évidemment, les mieux protégés sont les plus onéreux. Brochage des prises RJ45. Deux normes sont principalement répandues pour effectuer les connexions. La norme T568A est souvent utilisée avec du câblage simple non blindé du type UTP. La norme T568B, la plus souvent employée, est utilisée avec du câblage blindé par écrantage du type FTP. Ces normes sont très similaires car seules les paires numéro 2, orange, blanc, orange et numéro 3, vert, blanc, vert, sont interchangés. On va donc retrouver ces deux propositions de brochage sur le connecteur des prises RJ45 ainsi que sur le keystone, module normalisé enfichable sur le port des coffrets de communication. Prise RJ45 On peut facilement lire sur les étiquettes les indications de branchement concernant les deux normes. Comme ici par exemple pour la norme B, le conducteur blanc-vert dans l'encoche 3, le conducteur vert dans l'encoche 6, le conducteur blanc-bleu dans l'encoche 5 et le conducteur bleu dans l'encoche 4. Pour la norme A, on aura le conducteur vert et blanc en encoche 3, le conducteur orange en encoche 6, le conducteur bleu et blanc en encoche 5 et le conducteur bleu en encoche 4. Ce sera la même chose pour le brochage des Keystone RJ45. Vous retrouverez les mêmes indications. La préparation du câble pour effectuer le brochage est très importante pour un bon fonctionnement. Pour commencer, il faut utiliser une pince à dénuder adaptée pour ôter la gaine sans abîmer la feuille d'aluminium. On supprime la gaine sur 8 cm. On rabat ensuite la feuille d'aluminium sur le câble et on enroule le conducteur de drainage autour du câble. S'il y a une croix thermoplastique au centre comme ici, il faut la couper sur la longueur dénudée. Cet élément protège les conducteurs des phénomènes de diaphonie, interférence entre les signaux en les isolant. On effectue ensuite le brochage sur les prises comme sur les keystones en insérant les conducteurs dans les encoches et en respectant le code des couleurs de la norme qu'on a choisie. Ensuite, lorsqu'on clipsera le connecteur sur la base, les gaines des conducteurs seront entamées par les lames des encoches assurant ainsi les connexions. Il suffira ensuite, lorsque les deux éléments seront clipsés, de couper l'excédent des conducteurs. Lorsque la réalisation du réseau RJ45 d'habitation est terminée, il faut donc choisir l'architecture du coffret de communication. On a donc plusieurs solutions. La fibre optique, pour ceux qui peuvent accéder à ce réseau, la DSL par le réseau de téléphonie filaire, la réception des données par satellite et la réception des données par téléphonie mobile. Mais pour cela, il faut avoir une bonne couverture par la 4G qui sera bientôt la 5G, ce qui est facile de vérifier avec un smartphone. Je pense que cette dernière solution est un bon plan. Avec un coffret de base, on peut par exemple conserver la réception TV TNT par antenne terrestre, réseau hertzien, une box personnelle avec une ligne dédiée pour la réception de l'internet et du numérique, des forfaits 100 gigas mensuels sont proposés à des prix tout à fait abordables, des téléviseurs connectés, et ensuite on utilise soit le Wi-Fi avec éventuellement des répéteurs Wi-Fi pour améliorer la couverture, ou bien le CPL, courant porteur en ligne. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications.